Ça y est, vous voulez lancer votre formation en ligne, bravo Mais vous vous demandez, bah, est-ce que vous devez créer euh, un site euh, sur votre site actuel Est-ce que vous devez installer un plugin sur votre blog WordPress, votre site WordPress Ou est-ce que vous utilisez des outils SaaS, des outils externes Ma réponse elle est claire, nette et précise. à moins que vous soyez un développeur, un fan d'informatique, vous aimez résoudre des problèmes techniques ok euh, c'est très simple allez vers des sites qui gèrent ça. Aujourd'hui il y a très peu de sites en tout cas euh, très peu de nouvelles personnes qui se lancent qui créent qui utilisent leur plugin et qui créent ça sur leur propre site parce que c'est juste trop trop trop fastidieux faut installer des plugins si ça bug, faut installer plein de trucs, bref, vous perdez trop trop de temps. Donc, il y a plein de solutions sur le marché en français et, et en anglais. Donc, vous connaissez les ClickFunnels, mais en français, je recommande aussi System.io. Et surtout, moi, j'utilise des services comme Podia, Teachable, Thinkific, je vous mets tous les liens en dessous. C'est beaucoup plus simple. En quelques minutes, vous créez tout, vous faites juste votre contenu, vous uploadez les vidéos, c'est géré. Pas besoin de mettre des vidéos sur Vimeo que vous rapatriez. Mais si quelqu'un clique sur le lien, regarde, il faut, euh, faut prendre un abonnement Vimeo. Si vous mettez en public sur YouTube ou en non répertorié, les gens peuvent partager les liens, il faut bloquer l'accès. Bref, c'est juste trop de complications. Faites-moi confiance, utilisez des solutions euh, SAS. Évidemment, vous allez me dire, ça coûte plus cher. Euh, c'est vrai pour la majorité des cas, sauf Gumroad qui est vraiment moins cher. Donc, je vous mettrai aussi le lien. Euh, mais si vous lancez dans la formation en ligne, c'est pour faire des, des résultats. Donc, si vous voulez faire des résultats, euh, bah, soyez ambitieux. Ok, C'est un investissement que vous mettez pour gagner plus. Si vous lancez une formation avec l'espoir de vendre juste pour 10, 15, 20 euros. Bah, Ce n'est pas suffisamment euh, grand comme ambition. Mais, mais, mais, j'ai quand même envie de vous dire une chose. Il y a la plateforme. C'est une troisième alternative, si vous voulez. C'est Udemy. C'est une plateforme et une place de marché en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez uploader euh, vos formations. En gros, vous allez les vendre 10 euros. Hein, je vous épargne les détails. Et l'idée, c'est que bah, soit... On va pouvoir trouver votre formation grâce à cette place de marché. C'est comme si vous vendez sur Amazon. Hein. Et donc là, vous allez toucher entre 25 et 50 des revenus. Soit vous envoyez vos propres clients dessus et là, vous allez toucher 100 de vos revenus. Donc, vous mettez votre formation sur cette plateforme-là et en échange, bah, quand vous vous envoyez des clients, vous gagnez 100 du truc. Vous n'avez rien à payer. Euh, et héberger ce site sur Udemy, cette formation sur Udemy est totalement... Gratuite. Maintenant, si vraiment vous posez des questions et que vous voulez vraiment aller plus loin et que c'est, vous voulez pas juste vous contenter de mes conseils, même si euh, c'est vraiment l'expérience qui parle. Hein, euh bah, tentez tout, essayez tout. Vous, vous n'êtes pas obligé de céder des droits. Donc, vous pouvez faire les trois et vous dites quelle option vous plaît le plus. Donc, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Et euh, bah, si vous avez des questions, posez-les-moi et dites-moi euh, en commentaire peut-être quelle solution vous avez décidé d'utiliser. Donc, en tout cas, moi, mon outil de référence que je préconise et je le mets en dessous de cette euh, euh, vidéo, c'est Podia. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est une très, très euh, euh, bonne solution. D'ailleurs, que j'utilise pour toutes mes formations. Si vous êtes client, c'est que vous avez vu ça. Et peut-être en deuxième position, juste après Podia, je vous recommanderais System.io. Pareil, le lien et puis n'hésitez pas à utiliser mes liens, c'est des liens affiliés. Ça me permet de toucher aussi une commission d'affiliation. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour recevoir les notifications si vous regardez sur YouTube et je vous dis à très bientôt. Ciao